Bonjour les amis Elle vous a dit bonjour, vous avez vu Voilà, avez-vous pensé un petit peu de temps en temps de sortir de chez vous euh, Bon, nous on a le privilège d'habiter euh, euh, sur la côte atlantique, vous le savez. Mais euh, voilà, c'est juste prendre le temps de sortir, de s'aérer les poumons, de s'aérer les neurones, de, de sortir de chez soi. Ça n'a pas besoin de coûter cher, un parc, une balade, euh, peu importe, ça fait tellement de bien. C'est vrai, là on a profité un petit peu du soleil, on a été boire un cocktail. Alors, bien entendu, comme c'est la période touristique, il nous allume avec le prix des comptes. <rire> ça a coûté super cher. Mais bon, bref, voilà, sortez de chez vous, ça fait vraiment du bien. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie. Et... et quoi et, et... et... Soyez heureux. Non, non Ah bon Pourquoi non Pourquoi pas non Ah, bon, bon d'accord. Bon, ben allez, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Tiens, tiens. Tchau, <laughs> tchau. <laughs>